Dans cette vidéo, on va parler de Warzone 2 Un gros youtubeur Nero Cinema, aurait eu plein d'informations sur Warzone 2. Le nom des villes, le gameplay, sa sac à loot, certains trucs qu'on n'avait pas avant et que maintenant on a. Dans cette vidéo, asseyez-vous bien, je vais tout vous expliquer, toutes les actus, tous les leaks. C'est maintenant. On va commencer par une des informations, les IA. Comme vous avez pu voir, dans les souterrains, les bunkers, il y a des bots qui gardent le bunker. Et dans Warzone 2, il va y en avoir encore plus. Apparemment, ces IA garderont certaines zones. Et si on les fume tous, on aura le droit à un loadout gratuit. En même temps de te demander ce que toi t'en penses Moi je vais te dire tout simplement mon avis La joue de bot, hélas, euh, vu que j'ai déjà joué à d'autres dead games J'ai pu voir ce que ça donnait pas forcément la bonne solution C'est du pansement Mais quand il s'agit de bots qui jouent Qui, qui font semblant d'être des joueurs Pour que quand tu les tues tu te sens bon Alors que là c'est des bots qui vont garder une POI ils vont garder un petit endroit tranquille. On les tue. On a un loadout. En soi, on se fait pas chier. Ça empêche de se euh, challenge au début. Et je trouve ça super intéressant de passer se challenge en début de game. Peu importe le mode de jeu, que ce soit en compète ou en mode normal. Parce que, en soi, se tuer en début de game, à part relancer la game, tu n'apprends rien. Je trouve ça intéressant qu'il y ait cette option, on va dire, plus tranquille pour les joueurs plus casus. Plus de chances d'avancer dans la game et même plus de plaisir, en fait. Parce que, des fois, avoir son loadout, vous le savez, c'est pas évident. Parce que trouver 10 000 balles sur Caldera... Mamen Attention On arrive à la deuxième info. C'est qu'apparemment, les cadavres, c'est fini. Maintenant, ça va être des loot bags, Un peu comme on peut voir sur Apex. C'était la grosse caisse. Ça vous est tous arrivé on retourne sur notre loot et d'un seul coup... Oh tiens, le car est à moitié dans le mur, on ne peut plus le ramasser. Le bouclier, c'est pareil. On peut plus ramasser la moitié des armes et ça rend fou Ils vont instaurer un système plus stylé. On va appuyer sur le loot bag, Tac, on va avoir la liste. On va d'abord avoir les stuffs, les munitions... Les armes, ça nous permettra d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus ordonné. Moi, je valide à 200% le petit loot bag, même si... Tu sais, quand on va sur le shop, c'est le moment un peu dangereux. Quand on ira sur le loot bag, tout dépend du système. Si on peut se déplacer en même temps qu'on est sur le loot bag, genre juste en appuyant sur table ou sur une petite touche de la manette, tranquille. Par contre, si ça fait comme sur le shop, on doit appuyer sur une touche et ça nous bloque. Et d'un seul coup, on se fait tirer dessus. On va appuyer partout, on va paniquer. Laisse tomber En soi je trouve ça grave cool Mais tout dépendra de quand on appuie sur le moment Ce que ça va faire Info numéro 3 Il y a le mode chantier qui va sortir C'est un mode hors ligne les mecs euh, Dans lequel bien, on pourra inspecter l'arme S'entraîner à tirer avec sur pas mal de trucs vous pourrez vous entraîner à gérer vos reculs Là actuellement quand tu as une arme Tu vas la tester en résurgence Parce que c'est le mode de jeu qui se lance le plus vite, Avec lequel tu fight le plus tu, En soi tu affectes ton KD Tu affectes ton ratio pour ceux qui regardent Et pour qui c'est important Ce que je peux comprendre donc là, ce petit mode en ligne où tu pourras t'entraîner, tout gérer, je trouve ça trop bien et euh, je valide à 200%. On arrive à l'info numéro 4. Vous savez le, le cancel slide, là, les gars ce, ce fameux mouvement de glisser, le cancel, glisser, le cancel, qui te permet d'avoir une grosse fluidité dans le jeu et de se déplacer quand même plus vite. Est-ce que vous saviez que c'était pas voulu à la base Que ça s'est passé comme ça et que ça n'a pas été modifié Mais cette mécanique, les gars, elle va être virée. Donc, clairement dit noir sur blanc, les gars, que la mécanique de cancel slide serait arrêtée comme elle l'est actuellement. Et qu'on pourrait juste slide normalement. C'est un de mes moves préférés de, de taper des gros slides et de prendre des covers. Je pense pas qu'ils virent cette mécanique de slide à être cover. Mais ça me fait peur. Dès qu'on touche au mouvement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. On arrive au point numéro 5. Ou 6 je sais plus où on en est C'est pas grave écoute Parce que l'info qui va popper là les gars Il y a 4 lieux que vous avez connus sûrement Pas bah, moi vu que j'ai pas joué aux anciens Call of Duty comme vous savez Moi j'ai... On a High rise euh, Qui sera tout en haut à droite de la... de la carte Sous le nom de Modern City Puis il y aura Quarry Qui sera situé tout en haut à gauche de la, de la carte J'adore Quarry Généralement mais Quarry c'est les... les mines C'est des endroits où il y a beaucoup de Bambi parce que en fait c'est énormément open. Il y a très peu de bâtiments, ce qui fait que tu te sens plutôt en sécurité quand tu es dans ces endroits-là. Et quand tu débutes, c'est là que tu vas. Du coup, les ultras, on a Terminal aussi qui va arriver tout en bas à droite de la map. Son nom, ce sera Airport. Cette zone comprendra un système de Strong Gold. Donc euh, ouais, comme je vous ai dit, il y a des bots qui vont garder cette petite zone pour et si tu les butes, tu es un loadout tout simplement. Et on aura Afghan. Qui sera au milieu de la carte. Et ce sera nommé cave. Après, attention. Je tiens à vous dire une sixième, septième info. Vu qu'on ne sait plus où on en est. Régie, allô Non, il a personne. Et ouais, les gars, j'enregistre ça en off. J'aime de plus en plus faire ça, d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire des retours sur, si vous en voulez plus, des vidéos comme ça. Parce que je prends un plaisir de ouf à les faire. Et euh, je vous laisse l'espace commentaire pour, euh, pour m'éclairer. J'essaierai d'en lire le plus possible. Bref, je reprends mon explication. Liste des 18 lieux de la nouvelle carte sur Warzone 2. Alors, on a Oasis, Warthorn, Quarry, Oilfield, Modern City, Cave, Dame. Dame, j'aime bien, juste dans l'idée. Marche, Arbor, Syrah, Observatory. Observatory, on le sait d'avance, c'est l'endroit tu vas avoir un maximum de caters. À chaque fois, l'Observatoire, c'est l'endroit le plus haut, généralement, qui a... Encore une tour bien haute, donc euh, là tu vas avoir tous les joueurs HDR accroupis, euh, ça va être terrible. Mountain Told, aussi appelé Favela, ça va être sympa. Graveyard, Graveyard, ça va être mon spawn. Old Town, Ship Creek, Fish Town, Fort et Airport. Du coup, les ultras, on arrive sur la fin de la présentation des nouveautés qu'il y a à voir. Et j'aimerais qu'on aborde un petit sujet. Et là aussi, j'aurais besoin de vous en commentaire. Au final, Verdansk, on l'aimait de ouf, mais on disait « Ouais, c'est la ville, machin et tout ». Après, Verdansk, attention, on est, on est surtout devenu fou parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cheaters par game. Alors que là, sur Caldera, ça va mieux. Moi, personnellement, je sais qu'une map comme Caldera, c'est le genre de map où je me suis toujours dit « Waouh, c'est la map parfaite ». Au final, quand je la vois aujourd'hui, je la trouve vraiment bien. Encore un peu trop d'open, mais elle est vraiment bien comme map. Par contre, c'est vrai que Verdansk, une map avec beaucoup de villes, des open et tout, qui arrive à réunir les deux, pour moi, je... Je crois que c'est mon goal. Mais en fait, c'est pas évident de, de savoir qu'est-ce qui va te plaire, qu'est-ce que tu vas aimer. La meilleure map, c'est dans le style de, de PUBG, c'est sais, la, la grosse map déserte Miramar. Ou est-ce que c'est plutôt une map verdoyante d'ouf, comme Erangel Vous, préférez quoi déjà Verdance, Caldera Dans l'idée, en imaginant que les POI soient mieux, est-ce que c'est c'est quoi votre délire Plutôt jungle Plutôt tropical Plutôt rural Dites-le moi, et on va essayer d'imaginer ma map parfaite. On est à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout ça, mon ressenti... Général sur ce qui va se passer C'est évidemment de la hype Mais aussi de la crainte parce que comme on le sait Call of ils ont jamais fait quelque chose de correct On l'a vu dernièrement même avec l'event King Kong, Godzilla Ce que j'espère juste c'est que le cancel slide ne Sera pas complètement détruit Enfin il va être détruit mais Il y aura cette mécanique de glissade Comme à la Apex qui est vraiment Vraiment sympa et qui nous permet de faire des moves Absolument fous mais pour le reste Les POI, les annonces Je pense que Warzone 2 va être un putain de banger euh, vivement que ça arrive Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à la partager Un maximum Dès qu'il y aura des nouveautés Sur Warzone 2 S'il y a un max de partage à cette vidéo pues tout simplement Ce qu'on va faire C'est qu'on en refera à chaque fois Dès qu'il y a des nouveautés Dès qu'il y a des présentations d'armes Je vous fais de gros bisous Et sur ce je dis à bientôt Ah et au fait On le dit jamais assez Mais quasiment tous les jours 6 jours sur 7 En live sur Twitch De 10h à 14h Et de 19h à 23h Passez tous une très belle soirée.